Je suis tous et je suis un tout son et je suis un tout je un tout de suite. je suis un tout je veux un tout seul je un tout juste je je un je un parler, donc un pas un un il y en a deux euh, c'est pas Mario 64 avec des clones vous avez vu il y avait un chien là bas donc en fait c'est Mario 64 DS editor c'est pas une rom max avec un logiciel que j'utilise que je mettrai sûrement en description pour vous que vous testez ça et donc l'editor donc j'ai pu mettre pitch euh, pitch je crois que dialogue euh, de Bowser donc euh, voilà c'est un peu bizarre hein. bah, t'arrêtes mais hein. je suis peut-être dans ce con on va... Euh, quelques trucs que j'ai modifié. Ouais, je dois répandir. <rire> Attends, je l'ai mis à la porte déjà. Euh, Todd. Ah Il y a des bouts. Il y a Peach dans le château qui est très bien. Les bouts, je crois sont immortels. C'est toi qui les poses. BING. GO. Ah, magnifique. Non. Non, j'ai pas que ça. J'ai pas que ça à faire que te parler Peach. Mais aussi, j'ai aussi édité... Oh, il a <rire> On va... D'accord, je pense à travers la porte, très bien. Voilà, donc, euh, pour pas que ça plainte, j'ai dû enlever les peintures, donc ouais, je sais ça, peu bizarre, mais... Pourquoi pas ah, pourquoi pas Non, je suis contre ça, par contre. Hop là, on a euh, le niveau normal de bonbon battlefield. J'ai un, des... un peu fait des trucs sur vos bonbons... Ah oui, regardez ça. Regardez ce truc-là ça ce bloc là il est que dans le test dans la test map ce bloc là ce bloc là il est que dans la test map où il y a ma souris je sais pas si vous voyez souris, je crois que, ouais. donc euh, ce bloc là il est que dans la test map et normalement ça nous donne les, euh, les casquettes et vu que je suis avec Yoshi je crois que la casquette c'est avec Mario et, etc etc mais il y a le truc dans dans le château donc euh, voilà donc là j'ai mis clé taux voilà. Voilà, wow. j'ai mis une plateforme, comme, comme vous avez pu voir, c'est une plateforme qui se balance. Je suis à monter dessus, j'ai mis un champ. Alors il n'y a pas tous les il y a pas tous les mobs ni tous les objets qu'on puisse mettre dans, dans le truc. Il y a un certain truc qu'on peut pas mettre, hein. par exemple euh, tous les boss, Bowser, je crois que ça plante si tu mets Bowser. Hein. Il y a, a un gomme géant, je sais pas si vous avez vu la plante géante. Elle est dans la plante géante. Hop là! Et on va retourner dans le château. Vous montrer maintenant. Euh... Je vais vous montrer maintenant. C'est vrai Il y, y a le bout. J'ai commencé à oublier le bout. J'ai envie les portes aussi. J'ai envie que ça quel... quel... Alors, c'est portes porte. Là, on va aller sur Wampontar. Si vous savez pas où il y a une étoile dans le château. Du... j'ai fait des modifications, donc et après je vais rajouter hein, il faut tout ce que je reset le jeu, j'ai voilà j'ai mis mon spawn, euh, mon, mon spawn ici. Ah je crois qu'il y a un clone de Mario qui est mort. <rire> ouais, voilà. Si Mario meurt, je meurs. Compris. <rire> Alors je sais pas où il peut être ce con. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais monter pas Hop là comme ça ça ne tombe pas ce trou de balle what ah il est là Ah, mais il est con ah, suicide en fait. Je peux shooter mais je perds de la.. je peux, je peux perdre des points. Allez. Tac, une shoot, je perds des points de vie. Donc ça c'est un objet de, de... du éditeur. Même pour le texte hein, Mario 64 euh, que j'ai fait hier. Oh, ça enfin, je ne sais pas quand J'ai fait hier la vidéo mais elle est sortie euh, aujourd'hui. Non Mario, où tu vas Mario Oui tu Oh là là là là là là là Oh Mario il est en bas je le vois Je sais pas s'il est tombé. Normalement il va se taper avec moi. Voilà, c'est bien ça. Non. C'est pas ça que je voulais faire. Tiens manche euh ah Par contre Mario il est resté là-bas Mario meurt je meurs Je peux voir Bon après là il n'y a pas grand chose pour modification Ah là là là là là là là là là là je peux aller ici J'ai 4 étoiles 4 étoiles 4 étoiles 4 étoiles Donc ouais les tableaux sont en sinon on le joue planté Moi, désolé les amis euh, ça a planté et le, le bout de merde donc euh, désolé ça a planté donc c est, c est, c est étonnant, ça, ça a planté voilà euh, je vois les modifications que j'ai faites donc voilà comme je disais ça a planté je pouvais pas faire ça autrement donc euh, je devais... en, la vidéo ça sera en deuxième partie donc là il y a des oh il y a une étoile une étoile ici en tout cas il y a, est géré 100 pièces alors j'en ai que deux pas trop modifier le truc hein. c'est juste pour vous montrer qu ce que j'ai vous dis aïe qu'est ce que j'ai aïe Euh, ouais, j'ai une deux pauses à ça va pas faire Donc on va éviter vous là, on va éditer ça. Je sais pas si vous voyez vous, vous voyez le jeu justement. Donc le nom ici, enfin, je sais pas si vous voyez. Je sais pas. que vous voyez pas Peut-être que vous voyez. Peut-être que ça va finir. Que... Bon, bref, c'est pas grave. Si vous voyez pas d'envoyer, on peut pas mettre tout. Hein. Moi, je dis ça mais peut-être que vous voyez pas. Donc voilà, c'est un peu bon que je veux dire, mais alors euh, pile. Là... Ah, ça Et, et voilà, on clique, tac, add objet, on fait euh, par exemple euh... fly guy C'est quoi tour Ah, c'est la, du... la tour de Wolf-Fonteresse. C'est <rire> la, la tour de Wolf-Fonteresse. J'ai mis la tour de Wolf-Fonteresse, c'est trop bien. Je sais pas si vous avez vu dans Wolf-Fonteresse en fait. Attends, attends, j'ai fait une connerie. Ah, il se fait shooter dedans. Oh bon, non, je perds des points de vue pour rien. Donc, on va aller sur Bowser. Bon, bon, bon, bon, bon je que ça, ça va planter quand même Bowser. What? Tant pis, écoutez, on va aller sur le monde de lave. J'ai fait des trucs sur le monde de lave. Je peux pas y aller comme ça, mais je vais me tuer parce que j'ai plus de vie donc je préfère me tuer. Même si Mario, je sais pas si c'est ça que vous avez vu. Ah. Oh merde! Ah et oui! Et oui, on a lui. On va me bouffer, oui. Voilà, on est mort. Mais c'est vrai parce qu'en fait, je vais aller descendre. Enfin, c'est trop bizarre quand on va Voilà. voilà la caisse elle est là. Est juste là la caisse. Ouais, et là ça nous donne une casquette. J'espère pas que Mario va mourir. Ah c'est un temps de crever, ce point. la mourir. Hop là, on va aller dans le niveau de l'arbre. Et oui, vu qu'il n'y a plus d'eau, je l'ai enlevé l'eau en fait. Je l'ai supprimé. Vu qu'il n'y a plus d'eau, bah je peux y aller maintenant. Bah les filles ici si je... bah, Attendez, c'est... Ouais, je fais que ça en... On... truc. Ouais, ouais, ça va le plus vite si je, si je l'enlève. Hop là. Hop là, bah, c'est cloné. Bon. C'est oh. bon, on a sauvé Il y a plein d'autres niveaux que je peux pas encore y aller. C'est le niveau de Bowser, c'est deux étoiles dans ce jeu. Est pas... Non, non, non. Allez, pas la Je sais pas si vous avez vu il y avait pitch ah bah oui je l'ai montré au début de la vidéo bah oui il oui, y a pitch oui. T'as bien entendu il y a bien pitch Non, cette voici c'est que en fait ça bugle deux fois ah bon bah on va s'arrêter là parce que là, on va cracher, donc euh, ça doit être un truc que j'ai mis qui fait planter le jeu Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ah ouais, je sais, c'est une découverte de ce truc-là un peu foireuse, mais, ça ah, y est, euh, je crois, donc voilà. Merci à tous de regarder cette vidéo de ce coup, et à bientôt pour une prochaine vidéo. ciao.